Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des différentes façons de refacturer les charges à ton locataire. Pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et rejoindre la team Esprit Gagnant. Donc, dans cette vidéo, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités de refacturer les charges à ton locataire. Donc soit tu peux le faire en provision pour charge, soit en forfait pour charge. Alors, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Mais maintenant, si tu connais très bien le montant que tu penses pouvoir facturer à ton locataire, bah tu fais un forfait, tu dis voilà, vous allez payer 50 euros et tous les mois, donc sur, sur 12 mois, juste tous les mois, tu vas payer 50 euros. Et tu ne peux pas revenir dessus, c'est un forfait. Ça a des intérêts, par exemple, tu vas pouvoir, selon la gamme, selon le, selon ton, le style de locataire que tu vas avoir, ça peut être intéressant de lui rajouter Internet. Donc, tu lui mets Internet, tu lui mets une bonne connexion Internet, ça va coûter une vingtaine d'euros, tu rajoutes ça dans, le forfait, dans, le, dans les charges, tu, fais un, tu forfaitises, et du coup, derrière, on ne peut plus revenir dessus. Ça peut être un peu plus tendancieux si tu as, par exemple, l'eau le, chaude qui est collective, le chauffage collectif. Parce que, voilà, tu n'es pas à l'abri que si jamais il surconsomme énormément, ben c'est mort, c'est pour toi. Puisque tu lui as mis 50 euros, si jamais il y a une, une énorme surfacturation de, de chauffage, de, de consommation de, de chauffage d'eau chaude, tu ne pourras pas lui refacturer la différence. Tandis que quand tu es en provision pour charge, tu vas faire une provision, donc tu vas dire, voilà, si tu as une enveloppe provisionnelle, prévisionnelle de 50 euros, à la fin de l'année, normalement, tu dois faire une régularisation, un réajustement des charges, et tu lui donnes de l'argent si jamais, en fait, c'était moins. Donc, si jamais tu as donné 50 euros, donc en fait, c'était l'équivalent de 45 euros par mois, tu vas lui faire une régularisation de 5 euros fois les 12 mois de l'année, donc de 60 euros. Et si c'est plus, tu vas, être, tu vas pouvoir lui, de, lui demander donc, une régularisation et qu'il te donne la différence. Il n'y a pas de, de bonne méthode, c'est deux méthodes différentes à toi de, de choisir. Si tu sais exactement combien tu peux consommer, dans ton, dans, ton, dans ton appartement, si tu as les, les anciens, les anciens baux par exemple, si tu discutes avec l'ancien propriétaire et qu'il a fait du forfait, why not, vas-y. Sinon, une première année, ça peut être intéressant de faire de la provision pour ensuite, le, au moment du prochain locataire, ben faire du forfait parce que tu sauras exactement ce que, ce que tu vas faire. Maintenant, si tu as envie de lui mettre des, des, des services premium, c'est-à-dire par exemple de lui mettre internet directement, c'est un étudiant, si tu fais une colocation avec des étudiants, par ah moi je t'encouragerais à ne pas te prendre la tête et à faire un forfait en leur mettant Internet. Ils n'en auront rien à faire de payer 10 euros de plus chacun pour avoir quelque chose de clean et quand ils rentrent, ne pas avoir à faire toutes les démarches. Tu les laisses par contre se débrouiller avec EDF. Hein. Petit conseil, il vaut mieux qu'ils aient EDF à leur nom, qu'ils se débrouillent avec EDF, même dans une colocation, Et trouveront la, la manière de se débrouiller et de ne pas prendre par contre l'électricité euh, à, à, à ta charge et de le mettre dans le forfait. Ça je trouve ça un peu, moins, un peu moins bon. Il vaut mieux les laisser se débrouiller avec cette partie euh, d'électricité. Si en plus tu es au chauffage électrique ou euh, oui, si tu es au chauffage électrique ou chaudière euh, chauffe-eau électrique, tu as tout intérêt à leur laisser prendre la facture euh, électrique à leur nom et de faire un forfait pour le reste que du coup tu limites fortement le risque de, de grosse consommation puisqu'il n'y a pratiquement rien à part l'eau froide qui sera euh, soumis à une, à une variation par rapport à la consommation de ton locataire. Voilà, c'était une rapide vidéo pour t'expliquer un petit peu les différences entre provision et forfait. Tu fais l'un, tu fais l'autre. Je t'encourage au début peut-être à commencer par du, la provision si tu n'es pas sûr. Comme ça, tu pourras toujours réguler si tu t'es fortement trompé. Attention, c'est dans les deux sens. Le locataire a aussi le droit de te demander de réguler et tu lui devras de l'argent si, si tu l'as fait payer trop cher. Maintenant, le but, d'en, c'est jamais jamais d'arnaquer les gens, jamais d'arnaquer le locataire. C'est de lui faire payer ce qu'il doit payer par rapport à ce qu'il a consommé. Donc, de toute façon, tu ne vas pas lui... Tu ne vas pas te, te gaver sur, le, sur cette partie de charges pour augmenter, par exemple, ton loyer. Si tu veux augmenter ton loyer, tu augmentes la partie loyer et des charges. Tu le fais par rapport à ce qui est réellement, euh, ce que tu as réellement dans tes charges de propriété et ce qui va réellement consommer. Donc Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour te remercier d'être arrivé jusqu'au bout, bah, j'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien au-dessus ou en-dessous en -dessous de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email. Et je te l'envoie, c'est cadeau. N'hésite pas à me mettre un gros like si tu as aimé cette vidéo, à la partager à tes amis investisseurs, à faire savoir au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant existe et est là pour aider les investisseurs à devenir rentables. Mets-moi dans les commentaires si tu fais plutôt du, la, de la provision, du forfait, si tu n'as pas encore investi, si tu penses faire l'un ou l'autre ou si tu n'as rien compris à ce que j'ai dit et que tu veux des informations complémentaires. Dans ce cas-là, tu peux carrément me contacter directement sur le Messenger de ma page Facebook, Esprit Gagnant, et on pourra en discuter avec grand plaisir. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je te dis, porte-toi bien, passe à l'action, kiffe, ciao, ciao!